Mon un je ne peux Je ne peux pas Ma vie un Je te maudis de mon père. Chaque jour, c'est le maudit de mon quartier, je fais ce tourner chaque jour, Et après ça, dans les paillards. chaque jour, dans les bois de nuit, je dormais pas, je kiffais tout le temps. Et depuis que j'ai croisé Jésus, ma vie a changé, ma vie a changé, c'est plus le même. Ma vie a changé, yeah. yeah.